Bonjour, c'est Pierre Maumont. Dans une vidéo d'il y a 3 ou 4 semaines, je vous avais parlé du risque de spoliation de l'épargne, de spoliation des ménages par les États et en particulier des ménages français par l'État français. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences de l'environnement actuel sur l'épargne des ménages et en particulier des ménages français. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est utile taux zéro, hold-up chez les particuliers. Alors, pour comprendre. Pour... <coughs> Pour comprendre ce titre, il suffit de mesurer les conséquences de la politique de taux faible, nul, voire négatif euh, sur l'épargne des particuliers. Alors revenons à l'origine des choses. Depuis une dizaine d'années, la Banque Centrale Européenne, on va rester sur, sur l'Union Européenne, la Banque Centrale Européenne, euh, dans le but de soulager le, le coût de la dette croissante des États, a engagé une politique de baisse des taux de façon à baisser le montant des intérêts que chaque année les États remboursent à leurs créanciers, donc en, en, en l'espèce, euh, aux banques commerciales euh, et également aux, aux particuliers qui directement ou indirectement leur ont prêté de l'argent. Alors si on met de, de côté euh, la conséquence de cette politique sur les, sur les comptes publics, euh, conséquence donc, qui est bénéfique, je, je détaillerai ça dans, dans pas très longtemps un petit peu plus dans cette vidéo, euh, la première conséquence de cette politique, c'est de baisser les recettes des banques. Puisque vous le savez, les banques gagnent leur vie en prêtant de l'argent qu'elles ont de par les dépôts que font notamment les particuliers, donc cet argent ne leur coûte pas grand-chose et elles le prêtent avec un bénéfice qu'on appelle un intérêt tout simplement. Et dans une situation normale, l'intérêt, l'écart entre le coût de la ressource confiée par les particuliers et le prix auquel la banque va prêter l'argent à son client emprunteur, eh bien cet écart est de plusieurs points d'intérêt. 2, 3, 4, euh, voilà, euh, 4 points. Donc dans le, le modèle des banques est prévu pour fonctionner avec un différentiel euh, de taux d'intérêt dans le cadre de leur activité d'au moins 3, d'au moins 3%. Euh, et bien évidemment, plus le différentiel est important, plus la banque va gagner d'argent. Dans le contexte actuel où on assiste à l'inverse, c'est-à-dire que cette baisse des taux qui a été initiée par la Banque Centrale Européenne a pour conséquence euh, de faire que les banques prêtent leur argent, enfin, leur argent entre guillemets, euh, à, des, à, des, à des prix qui sont extrêmement faibles, c'est-à-dire avec une marge sur les taux qui est extrêmement faible. Alors vous allez me dire oui mais elles, elles ont qu'à prendre plus et prêter à des taux plus élevés. Elles ne le peuvent pas puisque l'offre de monnaie à des coûts très faibles est abondante et... La quantité de, de monnaie disponible, euh, et, et donc de monnaie que les banques voudraient prêter, est, est importante. Et si la banque A ne veut pas euh, prêter à un taux qui serait, mettons, à 3%, c'est pas grave, la, ban la banque B, elle, va prêter à un taux qui est de 20,5%. Euh, donc, du coup, c'est la logique du marché, euh, dans le cadre d'une ressource qui est aussi bon marché, sans faire de jeu de mots, euh, c'est de prêter à des taux extrêmement faibles. Donc le modèle normal des banques se trouve altéré et il faut que les banques trouvent une alternative à cette ressource qui leur manque. Et on peut, si vous observez la situation euh, et constatez que ça fait plusieurs années que, que c'est la dure, euh, vous pouvez déduire que les banques ont trouvé l'alternative, autrement elles auraient fait faillite. Alors le fait est qu'elles sont quand même en, en, dans un état de faiblesse qui est très important, euh, mais elles sont encore là. Alors, c'est quoi l'alternative Eh bien, l'alternative, c'est vous, c'est moi. Quand vous êtes client d'une banque, vous assumez, vous payez les frais, les frais bancaires qui vont avec le, votre clientèle. Bon, ces frais, c'est la tenue de compte, mais c'est aussi, vous savez, vous l'avez appris douloureusement, certainement. Euh, dans le cadre de découvertes non autorisées, c'est aussi les découvertes autorisés, c'est aussi les dépassements exceptionnels avec les frais administratifs, c'est aussi euh, les coûts que la banque prélève pour un ensemble de services qu'elle rend. Eh bien, au fur et à mesure que ces gains sur les, les prêts diminuaient, elle a augmenté le prix de l'ensemble de ces prestations et de ses coûts. C'est exactement la même chose pour nous que si la banque nous, a, nous appliquait un taux négatif sur nos dépôts. Vous mettez 1000 euros à la banque, euh, vous ne faites rien de spécial, à la fin de l'année, vous n'allez pas retirer 1000 euros. Vous allez retirer moins d'argent que cela, même si euh, vous n'avez pas eu de comportements qui, qui ont entraîné des frais exceptionnels, type d'agio ou de ce que vous voulez. De facto il y a un taux négatif sur les dépôts, et ce taux négatif sur les dépôts c'est donc accru et ne cesse de s'accroître depuis quelques années. La deuxième conséquence pour nous particuliers, de cette politique de taux bas, eh c'est l'érosion de la rémunération de l'épargne. Euh, puisque quand on est emprunteur, en fait quand on est épargnant, pardon, on est prêteur. Euh, on prête notre argent euh, typiquement, typiquement à des banques, hein. si vous avez de l'argent euh, euh, sur, euh, euh, ben, sur euh, des livrets bancaires par exemple, euh, ça veut me dire que votre argent vous l'avez prêté à la banque euh, et la rémun vous pouvez constater que la rémunération sur les, sur les livrets bancaires devient absolument ridicule, c'est le cas également sur le livret A où je crois qu'on est à 0,25, je suis tellement au courant, tellement c'est faible, euh, ça ne m'intéresse pas de savoir si moi je vais gagner 0,25 sur mon livret A ou 0,50. Je pense que c'est pareil pour, pour beaucoup de gens. Bon, les livrets A, c'est 1000 milliards d'euros, euh, donc bien évidemment, euh, ça représente un manque à gagner global important pour les épargnants. C'est la même histoire sur les assurances-vie, euh, sur euh, notamment le, le, le placement phare des assurances-vie, euh, qui sont les fameux fonds euros. Les fonds euros, qu'est-ce que c'est euh, les fonds euros, c'est de la dette d'État. Hein, quand euh, vous confiez votre argent à l'assureur et que l'assureur euh, vous dit que euh, cet argent est placé sur les fonds euros, ça veut tout simplement dire que cet argent euh, est parti euh, dans les caisses de l'État et qu'en contre qui prêté à l'État et qu'en contrepartie de cela, euh, l'État vous donne une rémunération, enfin, donne à l'assureur une rémunération donc qui vous lâchent, l'assureur vous en lâche une, une assez grande partie, c'est la rémunération du fonds euros. Bon, vous voyez bien depuis quelques années que la rémunération des fonds euros, non seulement ne cesse de baisser, mais atteint euh, des niveaux qui deviennent proches de, de l'anecdotique. En 2018, la moyenne était de 1,80%, euh, sachant que ces 1,80%, euh, c'est aussi bien euh, certaines compagnies qui donnaient encore du 2,5% ou du 2,7% peut-être. Euh, je ne vais pas entrer dans les détails, pourquoi, mais c'était possible, et puis d'autres compagnies ou banques qui donnaient moins de 1%. Alors, peu importe où votre compagnie se situe, dans la rémunération des fonds euros qu'elle met à votre disposition, ce qui est sûr, c'est qu'avec 2% d'inflation, quand on a une moyenne de rémunération 1,80, eh bien on est perdant, à plus forte raison, est à 0,25 sur le livret A. Donc la conséquence très inéluctable mécanique de cette baisse des, des taux d'intérêt, c'est que non seulement le rendement de l'épargne dans un premier temps a baissé, mais on est maintenant, depuis peut-être deux ans, voire trois ans sur certains produits, euh, avec des rendements négatifs. C'est-à-dire que chaque année, votre épargne, le montant de votre petit magot épargné, va diminuer. Et ça c'est la conséquence directe de la politique menée par la Banque Centrale Européenne en matière dauto d'intérêt. À part bon. que chacun doit se poser, euh, puisqu'on est en présence d'un phénomène qui nous est préjudiciable, c'est les taux zéro, voire négatifs, puisque progressivement les, les le nombre de, de prêts à taux négatifs augmente, et dans la zone euro, aujourd'hui, on a un tiers des prêts émis qui sont à taux négatifs. Euh, ces taux vont-ils perdurer longtemps Parce qu'évidemment, ça a des conséquences sur les choix patrimoniaux et de placement qu'on doit faire en tant que particulier. Alors, pour répondre à cette question, il y a une façon simple et logique, c'est de regarder le bilan de cette politique de taux négatifs. Alors quand je parle de bilan, je parle de bilan chiffré. Alors première partie du bilan, c'est euh, l'avantage que les États en tirent. Donc aujourd'hui, on est pour des émissions, donc pour des prêts contractés pour une durée de 10 ans par l'État français, qu'on appelle les OAT, euh, les obligations assimilables du Trésor, euh, on, est, on est sur un taux négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État emprunte à 10 ans avec un taux négatif. Euh, C'est-à-dire que lorsque l'État emprunte, on va dire, 100 10 enfin, millions d'euros, pendant des, des montants qui sont en rapport avec euh, les, les dimensions de l'agent économique dont on parle, 100 euh, millions d'euros à 10 ans, et bien, dans 10 ans, il, va, il ne remboursera pas 100 millions d'euros. Il remboursera 100 millions d'euros moins le taux d'intérêt négatif, qui actuellement est de 0,20 ou de 0,30. Je vous laisse faire le calcul, ça doit faire, 900, ça doit faire 97, 97 millions ou 98 millions. Voilà, voilà la, la situation actuelle. Alors, on n'est pas à ce niveau, au niveau de pour la moyenne de tous les prêts en cours que l'État doit rembourser. Mais depuis le temps que cette politique dure, euh, on peut estimer, sans, sans être spécialement optimiste euh, sur ce que l'État gagne, sur ce que l'État économise dans cette affaire-là, que le coût moyen des prêts contractés par l'État, le stock de prêts que l'État euh, assume actuellement, a baissé d'au moins 2 puisque euh, au début du mouvement, l'État avait, dans... Euh, dans, ses, dans son portefeuille de prêts, de, de, prêt, euh, de, prêt, de dettes, euh, avait des prêts qui remontaient ben, à 10 ans plus tôt, pour certains même à 20 ans plus tôt, donc avec des intérêts plus conséquents. Mais la moyenne, depuis 10 ans que ça dure, la moyenne a baissé d'au moins 2%. Je vous rappelle, c'est un chiffre que je vous ai cité dans d'autres vidéos, qui a, qui a dû normalement frapper beaucoup d'entre vous le montant de la dette des de, de Français, c'est 2 000 milliards d'euros. Alors, 2 par an de moins sur 2 000 milliards d'euros, ça fait 40 milliards d'euros à moins tous les ans que l'État paye. Donc, chaque année, l'État gagne à l'heure actuelle à peu près 40 milliards d'euros, gagne, c'est-à-dire économise 40 milliards d'euros sur le remboursement de sa dette. Voyons maintenant du côté des ménages. Donc, on, on a, euh, je vous ai souligné il y, a, il, y a, il y a trois minutes, que du côté des ménages, au contraire, c'est un manque à gagner par insuffisance de rémunération de son épargne. Euh, là, clairement, on peut dire que le, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Euh, à combien ce chiffre, euh, ce manque à gagner pour les particuliers Alors, on va faire le même raisonnement. On va dire que depuis une dizaine d'années, euh, la moyenne de rémunération des, euh, des placements des particuliers a baissé de 2%. Alors, bien sûr, c'est un chiffre que je vous sera à la louche, il est certainement faux en ce sens que je pense que c'est peut-être plus important que ça, euh, le, le, le montant, et que même s'il est juste, ce n'est qu'un ordre de grandeur. Euh, mais ça va très bien comme ça, car ce que l'on veut, ce sont des ordres de grandeur. Euh, on, on cherche juste à, à voir un peu quelles sont les masses et comment les choses se présentent, quel est le, qu est, les, quels sont les résultats de cette politique. Il y a 1 000 milliards d'euros d'épargne des ménages sur le livret A. Il y a au moins 1, 000, il y a 1 500 1 600 milliards d'euros sur les fonds euros. Euh, il y a d'autres modes d'épargne hein, qui sont euh, les comptes à terme sur les banques, les livrets des banques, enfin, bon, d'autres choses. Euh, il y a au bas mot 3 000 milliards d'euros d'épargne par les ménages. Donc si vous prenez un manque à gagner de 2% sur ces 3 000 milliards, eh bien ça fait 60 milliards. Donc les ménages, depuis quelques années, ont un manque à gagner de 60 milliards sur leur épargne. En face de cela, vous avez une économie faite par l'État de 40 milliards. Donc on peut dire très clairement que c'est le sacrifice fait par les ménages sur leur épargne, leur corps défendant, qui est... Personne n'a demandé que ce soit comme ça, on ne leur a pas demandé leur avis. Le sacrifice fait par les... par les ménages sur leur épargne qui finance l'économie faite par les États. Alors, bien sûr, les, les concepteurs, les architectes de cette politique de Metz et d'eau sont des financiers de très haut niveau, des banquiers de très haut niveau. Euh, M. Mario Draghi, pour ne parler que lui, Benoît Curé, etc pour parler des plus en vue de son équipe, des, des, des dirigeants de la Banque Centrale Européenne, connaissent par cœur tout ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, dès le début, on savait que l'allègement des coûts de, de la dette des États pour les États allait avoir en contrepartie, évidemment, un appauvrissement des épargnants. Parce que quand vous êtes épargnant et qu'on vous réunit à moins votre épargne, le manque à gagner, c'est un appauvrissement. Il est manifeste que euh, les nadons de la farce à l'heure actuelle, ce sont, les ce sont les particuliers. Et euh, la conclusion que je tirer de cela, euh, c'est en, en prenant un petit peu de recul. Ce qui se passe là, ce que je vous ai schématisé là, c'est l'histoire éternelle, c'est la pièce éternelle, le scénario éternel avec les monnaies fiduciaires. Parce que n'oublions pas que la cause de cette politique de taux bas, c'est le surendettement des États. Je vous ai dit que la Banque Centrale Européenne avait initié cette politique de taux bas pour diminuer le coût pour les États de leur dette, du service de leur dette. Alors, quel est, quel est le circuit Quand je vous dis que c'est quelque chose d'éternel. Les monnaies fiduciaires, ce sont ce qu'on appelle vulgairement les monnaies papier, ce sont des monnaies qui ne sont ni rattachées à l'or, ni basées, ni basées sur, sur l'or, ou sur quelques, euh, dire, sur quelques valeurs tangibles que ce soit. Elles n'ont de valeur que par la confiance que l'on a en elles. Leur deuxième caractéristique, c'est puisqu'elles ne sont rattachées à rien de tangible, on peut les créer de manière illimitée. On peut imprimer des billets sans limite, euh, Aujourd'hui, on n'a plus de une... billets, ce sont des ordinateurs qui créent des séries de 1 et de 0. On ne sait pas comment ça marche, mais la monnaie, elle, elle, se, elle se crée comme ça, elle se crée de manière purement scripturale. Ce sont des, des écritures sur des comptes, et maintenant des écritures informatiques. Alors, le, le paradoxe de l'histoire, c'est que la Banque Centrale Européenne, quand elle était décidée à l'époque du traité de Maastricht, avait pour une de ses missions, était justement d'empêcher qu'on en arrive aux errements classiques euh, des monnaies fiduciaires, qu'avaient connu d'autres monnaies de la zone euro avant, notamment le franc, et puis pas que, euh, en, en ayant une politique très ferme qui interdisait ça. Le ben, manque de pot, la crise, la crise de 2008 est arrivée, et puis bien d'autres choses au niveau d'erreurs de, ou de faiblesses politiques de la part de divers gouvernements de l'Union européenne, tout ça a fait que... Euh, à la fin de la crise de 2008, la Banque Centrale Européenne, dès que c'est Mario Draghi qui a été nommé à la tête de la Banque Centrale Européenne, euh, ben, clairement Mario Draghi a dit, mais non, j'estime que ma mission, euh, ce n'est pas lutter contre l'inflation, c'est d'empêcher, que je vais créer autant de monnaie que faire ce que. Donc Mario Draghi a clairement dit, désormais, la Banque Centrale Européenne s'engage à fond dans la planche à billets. Alors, euh, le circuit, eh bien, on a monnaie fiduciaire qui entraîne euh, la planche à billets qui entraîne le surendettement et réciproquement. Et on en arrive forcément à la question qui va payer. Parce que le surendettement et, et, et endettement de manière générale, c'est quelque part constater un appauvrissement. Ça veut dire qu'on euh, est obligé d'hypothéquer de, de, le futur pour assurer les dépenses présentes. Donc clairement, on n'a pas assez d'argent dans le présent. Et euh, on s'appauvrit donc. La question, dans ce type de situation, c'est qui va être le dindon de la farce C'est-à-dire qui parmi tous les agents économiques du pays, euh, les particuliers, les entreprises, l'État, les administrations, éventuellement euh, enfin, les banques, euh, va, euh, va, va devoir passer l'éponge euh, sur la situation Eh bien le dindon de la farce, c'est toujours le même, c'est nous. C'est nous, parce que de tout... De tous les acteurs concernés par la situation, nous sommes les seuls à n'avoir strictement aucun pouvoir pour décider qui va payer. Euh, donc ce sont d'autres que nous qui décident qui va payer. Et bien évidemment, ça ne peut être que nous qui payons, puisque nous, on a zéro pouvoir là-dedans. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Heureusement, il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a même deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris ça... Et le but de cette vidéo, c'était que vous compreniez cela, euh, que, que tous ceux qui me regardent, et même, même, même au-delà, euh, comprennent euh, que ce qui se passe actuellement euh, conspire, pas dans le sens de, conspiration, de conspirationnisme, mais, mais dans le sens de mécanique inéluctable, euh, à quelque part leur prendre une partie de leur épargne, plus ou moins importante. Euh, par voie de rémunération insuffisante et notamment de rémunération inférieure à l'inflation donc une fois qu'on a compris ça eh bien, euh, on est en situation de se demander comment en sortir et la deuxième bonne nouvelle c'est qu'il y a des moyens d'en sortir, sortir c'est tout simplement de cesser d'être un épargnant et de devenir un investisseur donc ça c'est la deuxième bonne nouvelle c'est que si on n'est plus un épargnant et qu'on devient un investisseur eh bien, on va pouvoir en tant qu'investisseur bénéficier des prêts à taux grotesques qu'on a à l'heure actuelle. Pratiquement, on va pouvoir avoir de l'argent gratuit pour investir. Alors Beaucoup de gens ont compris que c'était le moment jamais d'investir dans l'immobilier. J'ai fait des vidéos sur ce sujet en disant « attention, attention, investir dans l'immobilier, on va dire financièrement, ça devient facile, euh, mais en soi, c'est quelque chose qui est complexe. Euh, on doit faire face à de très nombreux risques. Et attention aux chants des, des sirènes qui voudraient faire croire que l'investissement immobilier est quelque chose de facile. » et qui est voué à vous faire gagner de l'argent, il est facile de perdre de l'argent. Euh, maintenant, quand on est capable de le faire, c'est le moment où jamais de, de, de, de, le, de le faire. Euh, c'est aussi pour les chefs d'entreprise le moment où jamais d'emprunter, ou à condition d'avoir les marchés, etc. Comme je ne vais pas expliquer aux chefs d'entreprise quel est, quel, est, quel est leur boulot. Donc, en réalité, la situation est vraiment mauvaise pour les épargnants. Eh bien, il ne tient qu'à nous de cesser d'être épargnants, et de devenir investisseurs, parce qu'elle est très bonne pour les investisseurs. Voilà, voilà la note positive et importante sur laquelle je voulais terminer et sur laquelle je termine. Si ça vous a intéressé, bien, bien sûr, comme d'habitude, je vous demande de bien vouloir cliquer sur le, sur le pouce vers le haut. Euh, D'abord, je suis toujours content de voir, même très content, de, de, de voir les, les manifestations de satisfaction. C'est très important pour, également, la réputation de la chaîne sur YouTube. Ça permet de la faire connaître, parce que YouTube fonctionne beaucoup à partir de, notamment des, des pouces. Euh, Partagez-la, euh, il suffit, il est très facile de partager, il y a tout ce qu'il faut. Et puis bien sûr, pour qu'on de la suite des vidéos que je vais faire sur ce genre de thème, euh, abonnez-vous. Je vous souhaite bien sûr de réfléchir très sérieusement à toutes les infos qu'il y a dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter car ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez, de savoir comment... Les informations que je donne sont, sont reçues. Je vous souhaite une bonne continuation sur ces dans ces réflexions-là. Et je vous dis à très bientôt.